Je ne vais... suis plus seul. <rire> et j'avais vais... besoin vraiment de. Je ne suis pas spécialiste de la santé. J'avais besoin d'avoir de... un... un spécialiste et aussi un ami à côté de moi pour, pour tout ce travail sur la santé. Et donc, il va nous parler aujourd'hui de l'hôpital la... numérique. Voilà. Je lui passe la parole et merci beaucoup. Oui. Bien, merci Jean-François. Bonsoir à tous. Merci à la Fondation Ariad de donner à l'occasion de pouvoir échanger avec un public très averti, et conjoint un certain nombre de personnes dans la salle, sur un de mes thèmes favoris, qui est l'hôpital numérique. Comment concevoir, la question est simple, comment concevoir et réaliser un hôpital tout numérique, full digital. Alors c'est une affaire qui n'est pas simple, qui est compliquée, Dirais même de façon plus juste, qui est complexe, parce qu'il s'agit, on veut bien à travers cette photo, de réussir médiato favori, le millefeuille, en mettant en harmonie plusieurs couches la couche de l'architecture, de l'infrastructure technique, des technologies biomédicales, la couche de l'architecture des systèmes d'information, du bâtiment et la couche architecturale, bien sûr, du bâtiment englobante. Donc comment mettre en équilibre, en harmonie, en congruence ces trois dimensions de l'hôpital du futur, l'hôpital actuel, l'hôpital numérique En précisant bien que le substrat de cette harmonie entre ces trois visions de c'est un substrat organisationnel que j'appelle le design des organisations. Ça, la balle est dans le camp des directeurs d'hôpitaux et de leurs équipes. C'est au maître d'ouvrage de définir en premier lieu, quelles organisations numériques mettre en place à terme, en prenant en compte très tôt dans le projet l'impact des technologies biomédicales et du progrès scientifique, l'impact de l'évolution des technologies IT, et tout ceci dans un dispositif organisationnel qui est centré patient, patient first, comme on dit à la Cleveland Clinic. Donc un modèle d'organisation où on conçoit les processus médicaux les processus médico-techniques, les processus logistiques, tous finalisés sur le patient en premier. Donc, euh, sujet complexe. Certains se posent encore la question, et ça m'étonne, de dire « Ah, mais l'hôpital, c'est humain, ça peut pas être numérique ». Bien sûr que c'est humain. En fait, cette question, elle vient trop tard. L'hôpital, il est numérique, il sera de plus en plus numérique. Et quand on fait un, un effort de réflexion prospective quand on établit par exemple un projet d'établissement, on essaye de voir à 10 ans qu'est-ce qui va bouger dans l'environnement de l'hôpital et comment ces environnements vont évoluer. Et là, le point, le trait d'union entre l'évolution des environnements, c'est la convergence vers le tout numérique. Donc il n'y a pas le choix. Il ne faut plus se poser la question, il n'y a pas le choix. L'hôpital sera de... Si on prend en effet, si on prend en effet la, euh, la dimension scientifique, ben la dimension scientifique... Très clairement, la combinatoire entre l'imagerie 3D, la génomique, la protéomique, la recherche transactionnelle, le traitement des big data, tout ça converge de façon numérique vers une prise en charge qu'on appelle une médecine plus personnelle, des traitements plus adaptés à la personnalité et à l'individu. Donc tout converge numériquement vers cette médecine personnalisée. Si on prend la dimension de l'environnement sanitaire, médical... Et on sait que la plupart des pathologies sont des pathologies chroniques, en dehors de la traumatologie et de l'infectiologie, et que le vrai sujet d'aujourd'hui et du futur, dans un système de santé totalement chaotique, c'est de faire communiquer en permanence l'hôpital CARE et le domicile CARE, sachant que le malade chronique il passe surtout son temps au domicile CARE. Donc un enjeu de communication, donc de numérique. Si on prend la dimension, je dirais, de l'évolution de l'environnement sociétal, sociologique, ça y est, c'est parti, on va vers le, la, la dominante du citoyen, qui veut être mieux informé, qui veut pouvoir chatter avec l'hôpital, et qui veut aussi être acteur de la mise en œuvre des organisations de soins. Et tout ça passe par de la communication, donc par du numérique. Si on prend la dimension écologique, tous les hôpitaux sont appelés à devenir de plus en plus green, et s'inscrivent dans un processus de développement durable, L'économique, c'est aussi du traitement Big Data. Il y a quelques collègues directeurs. On sait que maintenant, le pilotage médico-économique, ça implique de brasser de l'information en temps réel et de la desservir de façon décentralisée. Une espèce de logistique informationnelle du pilotage médico-économique. Et enfin, bien sûr, je dirais de façon transversale, l'hôpital n'échappe pas au ras de marée numérique. Vous n'y échappez pas, et moi non plus, à titre personnel, même si parfois c'est difficile dans l'usage et tout ce qui est numérique concerne l'hôpital, avec un impact très fort sur les pratiques professionnelles, je pense aux smartphones sur les... avec les professionnels de santé, et un impact très fort sur l'organisation des processus. On n'a pas encore bien compris en quoi les objets connectés vont complètement modifier les pratiques professionnelles des médecins en ville, des soignants et des praticiens des organisations à l'hôpital. Tout un vaste sujet de réflexion. Donc tout ça pour dire que tout converge vers l'hôpital numérique. Alors, est-ce que ça existe, l'hôpital numérique Oui. Actuellement, je dirais que le club français est un peu fermé. Donc là, vous avez l'image d'un des hôpitaux qu'on peut faire entrer dans la famille des hôpitaux numériques à l'état de l'art. C'est l'hôpital d'Annecy. Très fort sur les aspects processus du médicament, automatisé et robotisé. Et puis là, dans le club européen, le club européen est beaucoup plus vaste surtout si vous englobez tous les pays scandinaves, là, vraiment, il y a des choses magnifiques à voir. Et là, vous avez l'image de l'hôpital Orbis à Sittard, ce sont les Pays-Bas. Et cet hôpital, il faut aller le voir. Ceux qui ont la possibilité d'aller le voir, c'est pour les Hollandais, considéré comme l'hôpital numérique plus, plus, plus. C'est un, un bijou d'intégration de l'informatique médicale et de l'informatique de gestion. Donc, ça existe. Alors, comment le définir Parce qu'il n'y a pas de définition normée. Vous pouvez chercher, Wikipédia, chercher partout. Il n'y a pas de définition normée de l'hôpital numérique. Donc, ce que je vous propose, c'est une définition à la fois sur le mouvement et puis sur le contenu. Définition sur le mouvement, bien, il avec des circonvolutions qui définissent l'hôpital numérique. Quatre circonvolutions l'informatique, bien sûr, l'automatique, la communicatique et l'imotique Ça, c'est le mouvement brownien qui définit l'hôpital numérique. Maintenant, le contenu, un hôpital, pour être numérique, il doit avoir deux fondements, un matériel, un immatériel, et puis quatre composantes. Rentrons dans les détails. Le premier pilier il ne peut pas être hôpital numérique, si on n'a pas une architecture VDI, Internet Protocol, totalement décloisonnée, et faisant passer toutes les informations. Alors là, vous avez l'image de l'ancien temps, c'est-à-dire où il y avait un réseau pour l'image, un réseau pour les données, un réseau pour la téléphonie. Donc ça, c'est l'hôpital numérique. Un seul réseau, bien sûr, Internet Protocol. C'est quelque part l'image de votre live box à domicile, mais alors étendue à l'échelle de l'hôpital. C'est la live box. Le sujet là, c'est un sujet technique de sécurisation. Il faut que cette infrastructure technique, puisque ce sera une irrigation d'informations dans l'hôpital, extérieur de l'hôpital, soit sécurisée à 99,999. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'accorder plus de 3 minutes de panne par an. Sujet intéressant. Le deuxième pilier, il est lui immatériel, c'est le dossier médical partagé. On ne peut pas être un hôpital numérique à l'état de l'art sans avoir un dossier patient électronique intégré et ouvert sur le monde extérieur. Et les composantes de l'hôpital numérique, vous les connaissez, c'est le dossier médical, proprement dit, proprement, c'est la prescription connectée, qui est très productrice de valeur en termes de sécurité du soin et de qualité du soin. C'est le pilotage médico-économique. Mais c'est aussi la gestion des ressources et des rendez-vous. On ne peut pas imaginer être un hôpital numérique et avoir 50 systèmes de rendez-vous. Un seul système de rendez-vous intégré et ouvert. Donc vous voyez, l'hôpital numérique, il a deux fondements un fondement technique, matériel un fondement immatériel, le dossier patient électronique. Maintenant, les composantes l'hôpital communicant, le bâtiment intelligent, la logistique robotisée, l'infrastructure écotechnique. Rentrons dans les détails. Chaque composante recouvre trois domaines. Chacun des domaines est occupé par des solutions techniques, informatiques technologiques, IT. Si on prend l'hôpital communicant, la première dimension, c'est la communication interne. On ne peut pas imaginer un hôpital numérique sans terminal multimédia, qui apporte un multiservice aux patients, ou sans avoir une téléphonie, qui sert pour l'appel malade. C'est fini, il y a les boutons de couleur dans les couloirs, l'appel va directement sur le téléphone de l'infirmière où qu'elle soit, et elle peut répondre au malade où qu'il soit. Et puis tout ce qui est un point important, l'accompagnement de la mobilité des acteurs dans les hôpitaux, puisque les acteurs sont de plus en plus mobiles, il y a beaucoup de fonctions transversales à l'hôpital, donc tout ce qui est aide à la mobilité fait partie de cette famille de communication interne. Communication externe, là les enjeux sont très forts. Mais c'est là qu'il y a le moins de solutions à l'heure actuelle, parce qu'on est très en retard en France. Donc, on peut imaginer que dans les nouvelles GHT et ex-CHT, eh que le dossier patient sera au moins partagé par les hôpitaux du territoire de santé, partagé par les cliniques, partagé par les spécialistes, partagé par les médecins généralistes. Donc là, l'enjeu est très fort, c'est le e-santé au niveau du territoire. La télémédecine se développe sous différentes formes, L'e-santé des usagers, pas très développé en France, pour ainsi dire insignifiant. Tout ce qui est éducation de la santé, tout ce qui est gestion consultation virtuelle, consultation de deuxième avis virtuel tout ce qui touche également à la vigilance. Et un point qui manque beaucoup en France, c'est les rendez-vous par Internet. Le retard est abyssal. Moi, quand je vais voir un match de rugby au Racing, je prends mon billet sur Internet. Je veux avoir une consultation à l'hôpital Pompidou, qui est mon enfant. Un hôpital numérique, c'est impossible. Donc on a un retard incompréhensible. C'est incompréhensible. Traçabilité spatio temporale c'est un terme un peu pompeux. Et RTLS, disons que c'est la géolocalisation. C'est toutes les solutions qui permettent de faire du marquage à la culotte des biens, des personnes et des équipements. Vous voulez gérer de façon optimale votre service de brancardage Eh bien, vous allez essayer de faire du marquage à la culotte du brancard. Ça, c'est facile du brancardier CGT, ça c'est beaucoup plus difficile. Donc la deuxième dimension, c'est l'hôpital automatisé-robotisé. Un hôpital numérique, il est automatisé-robotisé. Et ça, ça a un impact très fort sur l'architecture. Autant la communication, ça n'a pas un impact très fort sur l'architecture-bâtiment, autant tout ce qui touche à la logistique, au transport, ça a un impact très fort sur l'architecture. Donc transport automatisé, on parle des AGV qui sont devenus intelligents, on parle du transport des charges lourdes, des charges légères, tout ça nécessite des véhicules robotisés. Et maintenant on a des robots intelligents qui d'ailleurs se font poser la question est-ce qu'on peut toujours réfléchir en termes de charges lourdes à l'hôpital reste... Automatisation des processus, là c'est un enjeu très fort, en particulier sur le plan architectural, il ne faut pas se couper sur la biologie, il ne faut pas se couper sur la stérilisation, il n'y a plus besoin d'humains stériliser les objets et il ne faut pas se couper sur, surtout sur le circuit du médicament qui a des enjeux très forts en termes de qualité du soin et de sécurité. Donc totalement intégré, automatisé, robotisé jusqu'à la distribution du mal. Troisième dimension, c'est l'automatisation des tâches. Alors la robotisation chirurgicale se développe très, très fortement, mais on, on va aussi sur des systèmes d'armoires de, digitalisées qui sont très structurantes au niveau architectural. Par exemple, pour alimenter les arsenaux des blocs opératoires, des réanimations, venant directement de la plateforme logistique. C'est très structurant. Et puis, pour le fun, la robotisation aide-soignante. Là, vous avez l'image d'un robot japonais, qui est, qui, est, qui est très utilisé, et qui permet de laver la tête des personnes âgées en maison de retraite. Et ce robot, là, il est dédié au lavage de tête des personnes âgées en maison de retraite. Troisième dimension... Un bâtiment intelligent, là je passe vite parce qu'il n'y a que des experts de smart building. Et là, il n'y a pas de différence de nature entre un hôpital et un immeuble de bureau. cest dire c'est une vue d'esprit de, de dire que l'hôpital a des spécificités. Donc, vous retrouvez toutes les composantes d'un smart building, c'est-à-dire la gestion des énergies et des ambiances, la gestion de la sécurité des biens des personnes. Seule dimension spécifique à l'hôpital, c'est l'orientation numérique. Donc, euh, l'orientation numérique peut se faire par des fibres optiques, par des puces, par des plans digitalisés sur votre smartphone, ou peut se faire par des avatars qui apparaissent si vous êtes perdu dans les couloirs. En général, l'avatar, c'est une jolie femme, Et je l'ai vu. Je vous parle pas de la science-fiction. Je peux même vous donner l'adresse, des endroits où j'ai vu les avatars. Enfin, quatrième dimension, vous voyez, de l'hôpital numérique, c'est l'hôpital écologique. Alors là, il n'y a que des experts, je pense, dans la salle du HQE, il y a d'autres normes, d'ailleurs, anglaises, américaines. Mais c'est vrai que les hôpitaux numériques sont entrés dans cette dimension du développement durable et de la maîtrise des énergies. Là où on est un peu en retard en France, c'est d'ailleurs sur la, le green c'est-à-dire on n'a pas encore compris que l'informatique développée à l'échelle d'un hôpital numérique, c'est un gros consommateur d'énergie, et que ça nécessite une attention particulière sur le plan écologique. Et puis les déchets d'activité, là on n'est pas bon en France, moi, j'habite ici les Moulineaux, les derniers immeubles construits là-haut, et eh bien, disons, dans les appartements, des systèmes de collecte de, de tri de déchets automatiques qui vont alimenter des, des sacs dans des tubes pneumatiques qui sont balancés à des kilomètres de là pour être le combustible de l'usine qui va réchauffer tout le quartier. Donc ça, ça existe dans les hôpitaux, par exemple, Trondheim en Norvège. Vous avez une magnifique installation automatique qui va réchauffer un quartier à 2 km de l'hôpital de Tournaine. Donc, pour, pour être clair, deux composantes architecture, internet, protocole, dossier, pression électronique, intégrée, et quatre composantes. Maintenant, le bouquin. Donc, j'ai essayé d'écrire ce bouquin sur ma double expérience directeur d'hôpital, bâtisseur pendant 42 ans. Et puis, depuis 2008, vraiment, j'ai pris mon pied parce que j'étais dans un cabinet de consultants et j'ai travaillé pour plusieurs consultants. Soit en assistance maîtrise rouvage, soit en assistance de maîtrise d'or. Mais ça m'a permis de voyager dans le monde entier, chaque année, de participer au grand congrès international de l'IPS et de voir comment bouge l'offre industrielle. On ne peut pas concevoir un hôpital numérique dans son bureau sans avoir une expertise qui dit « Voilà ce qui bouge chez Apple, voilà ce qui bouge chez Amazon, Yahoo, etc. » Alors, c'est un guide de routard, c'est-à-dire, en fait, j'ai essayé de faire un guide de programmation. Donc c'est un bouquin sérieux, un emmerdant. Hein. Vous en lisez deux pages, vous dormez bien après. Mais c'est un guide de programmation. C'est-à-dire que j'ai essayé d'aider les maîtrises d'ouvrage à donner plus de poids à l'actualisation des projets d'établissement et surtout à se projeter dans un design des organisations. Donc le concept du design des organisations, tenant compte de l'impact des technologies d'information. Et puis dès les maîtrises d'œuvre à intégrer sous forme d'invariants et qu'une fois que le maître d'ouvrage a choisi ses organisations de processus, ça doit se traduire dans le programme par des invariants architecturaux que doit en prendre en compte l'équipe de maîtrise d'œuvre dans son travail de conception, puis de réalisation de l'ouvrage. Je ne sais pas si j'ai réussi. Alors pourquoi ce livre Bon, je passe vite. C'est quand même une réaction, il faut le dire, au conservatisme et à l'immobilisme des acteurs. Je ne les cite pas. Je ne vais pas me faire des ennemis, avec des copains. Donc les acteurs, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et surtout les programmistes. Très en retard. On va voir pourquoi. Deuxième élément, j'ai voulu qu'il y ait une prise de conscience euh, sur le retard des hôpitaux français. D'ailleurs, les hôpitaux français sont en retard. Donc, il suffit de se balader un peu. Au niveau de la convergence numérique des organisations, nous avons le 17 e rang sur 30 pour le déploiement du dossier patient digitalisé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Commission européenne récemment, et il n'y a à ce jour que 6 hôpitaux certifiés, niveau 6 IMSS. Alors niveau 6 IMSS, c'est quoi C'est, voilà, un référentiel utilisé dans le monde entier, qui vous permet de mesurer votre maturité des systèmes d'information, sachant que vous ne pouvez pas passer directement au niveau 7, c'est un peu comme dans le judo, pour avoir la ceinture jaune, il faut avoir la ceinture blanche au départ. Les deux seuls CHU qui sont Certifié niveau 6 en France, c'est mon enfant, l'hôpital européen Georges Pompidou, j'en suis assez fier, dans sa continuité bien sûr, et le CHU de Montpellier. Puis il y a deux hôpitaux généraux, et puis l'hôpital Saint-Joseph. Donc voilà le niveau 6. Et alors vous voyez que la plupart des hôpitaux qui se disent très matures en informatique, ils sont plutôt au niveau 3. Le niveau 3, c'est le niveau de l'implémentation d'un dossier patient électronique avec une planification des soins, et une prescription connectée, ce qui est déjà pas mal. Autre prise de conscience que je voudrais titiller par ce livre, c'est que j'ai, chaque âge à ses plaisirs, je me suis amusé avec mon référentiel haute qualité digitale, pour pourrais dire HQD, de passer au crible les dix derniers hôpitaux qui sont nés dans le mouvement de l'hôpital 2007. Et bien par rapport à ce référentiel des hôpitaux numériques à l'état de l'art, je n'en classe que 3 sur 10 dans la famille des hôpitaux numériques. Donc, il y a quand même un sujet. Donc, c'est ce sujet que j'aborde dans le livre. Premier constat qui concerne plutôt les directeurs d'hôpitaux et la maîtrise d'ouvrage. Directeurs d'hôpitaux et les médecins. Un peu moins les cadres de santé, mais les médecins et les directeurs d'hôpitaux. On s'intéresse beaucoup aux performances technologiques, à la laïcité à l'hôpital, à un tas de sujets, à la T2A à travers les âges. Je n'ai jamais vu, en tant que directeur de la revue de Gestion Hospitalière, des articles venant de collègues directeurs d'hôpitaux portant sur l'organisation des processus. Or, le cœur du métier d'un directeur d'hôpital, c'est organiser les processus, y compris médicaux, médico techniques, et pas seulement logistiques. Deuxième élément pas de veille technologique organisée. Même à la Paix de Paris, il n'y a pas de veille technologique qui montre chaque année, compte tenu de l'évolution de notre industriel, quelles sont les nouvelles solutions qui peuvent être Acheter, et quelle est la création de valeur à travers ces solutions Et en quoi ça peut métamorphoser l'hôpital Mon propos n'est pas simplement sur les hôpitaux tout neufs. Ça concerne également des grosses rénovations. Faible culture de gestion de projets complexes dans le temps, ça c'est un constat. Absence de projet de territoire de santé au jour d'aujourd'hui, tout le monde se gausse, un petit discours convenu de la GHT. J'ai pas encore vu, moi, en tant que consultant, un seul projet médical de territoire. J'ai vu des projets médicaux d'établissement, plus ou moins bien faits. Je n'ai pas encore vu un seul projet médical de territoire. Ça viendra. Et puis une réticence, défaut d'alignement de la stratégie IT. Il y a des schémas directeurs informatiques qui sont faits un peu au bout d'un fil. Mais je n'ai pas vu non plus, au cours des huit dernières années, de véritables projets d'établissement qui mettent une stratégie IT en face d'une stratégie médicale, organisationnelle et d'efficience. Donc, ce qu'on appelle l'alignement stratégique. Je n'ai pas vu non plus beaucoup d'études portant sur la création de valeur, c'est-à-dire d'études de retour sur investissement, alors que c'est un élément fondamental pour choisir les organisations. Vous ne pas les organisations en fonction de la couleur du, des yeux de la personne qui vous les vend. Alors, le guide pour la MOA, ce que j'ai voulu dans cet ouvrage, c'est montrer que la phase la plus importante, c'est la phase du pré-programme. C'est ce qui est avant le programme. Et là, la balle elle est dans le camp du directeur d'hôpital, des médecins, des cadres et des usagers. Donc, il faut définir une véritable direction de projet, une véritable équipe de projet, à travers le temps. Elle peut s'arrêter d'ailleurs au concours. Et au moins jusqu'au concours, il faut une véritable équipe qui va porter le projet et qui s'engage à rester dans l'hôpital. Ça ne à rien d'avoir un directeur de projet qui va partir au bout de trois mois. Ce qui est quand même un cas de figure assez classique. Il faut faire appel à des expertises techniques. Quand je vous dis la messe là, sur ce qui existe, là je vous montrais le robot qui nettoie la tête, vous n'êtes pas obligé de me croire. Quand on réunit des médecins, des cadres de santé, ils aiment bien, les preuves de vérité sont des gens pragmatiques. Donc il faut leur ouvrir la fenêtre. Et s'ils n'ont pas le temps d'aller voir dans les congrès parce qu'ils s'intéressent aux performances médicales, il faut leur ouvrir la fenêtre sur les nouvelles organisations. Et ça, ce n'est pas le directeur d'hôpital ou son équipe qui peut le faire, ce sont des experts, soit dans l'évolution technologique médicale, soit dans l'évolution technologique d'IT, qui montre à 5 ans, à 10 ans, quelles sont en gros les perspectives d'impact sur les organisations. Un point aussi important qui est mal traité, et qui est pourtant essentiel dans l'architecture, c'est l'actualisation du découpage en pôle. J'ai vu des projets où il n'y avait aucune actualisation du découpage en pôle. Or, l'architecture, son schéma fonctionnel, est totalement structuré maintenant, sur les mutualisations qui sont induites par les découpages en pôle. Donc le découpage en pôle, la phase du pré-programme, c'est l'opportunité de remettre à plat les pôles tels qu'ils ont été constitués à l'origine, et de voir dans le cadre d'une nouvel hôpital ou de la grande rénovation, comment imaginer les regroupements d'activités qui soient bénéfiques en termes de qualité et d'efficience, et qui en même temps soient la structure armée du futur projet architectural. Donc cette période là de pré-programme, à est capitale. Deuxième élément que j'ai voulu faire passer dans cet ouvrage, c'est concevoir le design des organisations. Donc là, à travers les expériences françaises et étrangères, avec Thierry Courbis, avec qui je travaille beaucoup, et Pascal de Téberman, depuis l'origine, depuis 2008, on était un peu dans les stratégies IT et médicales, j'ai défini, à partir de nos expériences, à partir de nos visites, un référentiel qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est un, un référentiel haute qualité digitale, avec 4 cibles et 16 marqueurs pour le cadre général d'expression des organisations centrées patients, et 4 cibles et 15 marqueurs pour les processus, c'est-à-dire comment organiser numériquement les processus médicaux, médico techniques et logistiques, en ayant une philosophie centrée patient. Et la méthode qui est proposée, c'est une approche par les processus transversaux, où on part du patient pour aller au pôle, pour aller à l'hôpital, pour aller au territoire. C'est pas l'inverse et puis, à travers ce travail, c'est aussi faire émerger des choix qui vont être faits, les traduire en invariants architecturaux au stade du programme, et au niveau de l'équipe de direction, sélectionner ce que j'appelle les chantiers inducteurs de changement, c'est-à-dire les chantiers de changement organisationnel qui vont préparer l'ouverture d'une nouvel hôpital. On ne conçoit pas des organisations pour 10 ans sans les maqueter pendant les 10 ans qui s'écoulent entre le moment où. Et l'architecte et ses troupes se mettent au travail au moment où on ouvre l'hôpital. Ils ont 5-6 ans. Donc il faut profiter de cet espace-temps 5-6 ans pour se définir quelques chantiers vecteurs de changement. À Pompidou, par exemple, mon chantier vecteur de changement numéro 1, c'était la mise en place d'un réseau d'images totalement ouvert et la mise en place d'un dossier patient électronique partagé, avec planification des soins, prescription connectée. Ça, c'est des vrais chantiers vecteurs de changement. Enfin, troisième dimension pour la maîtrise d'ouvrage. C'est que je pense qu'il faut évaluer les solutions IT. Euh, on a travaillé dernièrement sur le CHU de Nantes, il y avait 160 solutions proposées. L'équipe de CHU de Nantes, on en a retenu 36. Ces 36 solutions, eh bien, il faut les évaluer. Et on les évalue en les rangeant dans six familles. Voilà les six familles, je passe rapidement. Mais le sujet, c'est eh de voir quel est le retour sur investissement qui va déterminer le choix de l'équipe de direction. Donc 160, 36, et sur 36, il y a peut-être une dizaine qui sont vraiment très structurantes et qui vont devenir des chantiers inducteurs de changement qui vont porter l'hôpital numérique. Alors la valeur créée, bah, vous la connaissez, hein, la valeur créée, hein, c'est... Bah, on a un système de T2A formidable, c'est-à-dire plus vous faites rapidement les examens de labo, euh, plus vous faites rapidement le diagnostic, l'imagerie, plus rapidement le malade sort, plus rapidement vous faites rentrer de nouveau malade, donc la T2A est un système formidable qui est créateur de valeur financière. Sur l'aspect productivité, si vous, euh, si vous automatisez totalement la chaîne préanalytique du laboratoire, vous allez gagner une dizaine d'emplois au niveau du laboratoire. La qualité, c'est surtout euh, tout ce qui touche euh, aux médicaments, à la prescription connectée, et l'attractivité, il ne faut pas la mettre sous la table. Les Américains appellent ça « the magnet effect ». C'est-à-dire si vous dotez votre personnel d'objets technologiques up-to-date, genre euh, smartphone, euh, aide à la mobilité, ordinateur euh, de, de bon niveau… Eh bien c'est une reconnaissance de leur professionnalisme et c'est un effet de stabilité ben, de le personnel qu'elles considèrent qu'ils sont dans un hôpital quand même qui se coupe pas, de... C'est-à-dire qu'il les reconnaît leur professionnalisme. Voilà, alors maintenant, les programmistes. J'espère qu'il y en a dans la salle. Donc là, le constat, c'est le, le copier-coller pour traduire le programme médical en locaux et en mètres carré Et le copier-coller pour établir les schémas fonctionnels standards. Ça, je veux dire j'en peux plus. J'ai connu ça toute ma carrière, j'en peux plus. Les programmes médicaux, sur deux pages, sur un document de 300 pages, vous avez l'essence même du futur hôpital, exprimé en termes de plumard et de places de jour par grande spécialité. Puis après la moulinette qui traduit ces plumards et ces places de jour en locaux et en mètres carrés, c'est totalement révolu. Totalement révolu. Donc qu'est-ce que je propose eh bien on a la chance en France d'avoir un système d'information médicalisé. Pourquoi les programmistes et les directeurs d'hôpitaux, leurs équipes, n'utilisent pas le PMSI en le couplant avec la loi de Pareto? C'est-à-dire savoir qu'il faut tant de plus à un spécialité de cardiologie réparti en lits de soins intensifs, de réa et de lits traditionnels puis jour, ça n'a pas intérêt. C'est une moyenne de moyenne. La cardiologie, on va faire une moyenne de pathologie. Donc ça n'a pas beaucoup de sens. Donc il faut prendre 20 pour, par segment d'activité, je ne sais pas, l'arythmie, la enfin la rythmie, le système. Des, euh, vous prenez les segments d'activité de la cardiologie, la, euh, la cardiologie interventionnelle. Donc, par segment d'activité, vous isolez 20% des pathologies qui représentent 80% des flux et vous allez définir comment va circuler le flux avec des, prix, des, des prévisions éventuellement de, de gains d'attractivité de, de, par rapport à la concurrence ou de maintien de la position stratégique. Donc vous voyez, on n'est plus dans une moyenne de pathologie par segment d'activité et une moyenne de segment d'activité par grande pathologie qui est définie en nombre de plumeurs. On arrive très finement à définir par visionnage de la simulation des flux comment ça fonctionne, comment ça circule et combien il faut de places de jour, combien il faut de places de soins intensifs en les étiquetant par grande pathologie et non pas un foutoir de plumeurs et de places de jour par grande spécialité. Si on n'avance pas sur ce point-là, moi, je ne vous raconte pas la messe actuelle. Hein. Je vous raconte ce qui a été fait au Karolinska en Suède dans les années 90, quand je m'occupais du futur hôpital Pompidou. C'est Boston Consulting Group. Il avait d'ailleurs amené ce concept. Alors, l'autre élément à prendre en compte, c'est sur l'usage du parcours, l'usage d'outils de simulation. Là, vous voyez, par exemple, ce qui a été utilisé à Pompidou pour simuler l'accueil des urgences. Cet outil-là, c'est un outil industriel, hein, c'est « witness ». Il se manipule très facilement, il existe depuis la nuit des temps, depuis les années 80, tout le monde peut l'utiliser. les programmistes en premier. Dernier point, quand je critique les programmistes, c'est leur manière un peu robotisée de construire les groupes de travail. On construit des groupes de travail tels qu'on va les retrouver dans le document du programme fonctionnel. Donc on réunit les radiologues, on réunit les pharmaciens, on réunit... Non, c'est tout faux. Il faut d'abord réunir les clients par domaine. Effectivement, il faut réunir les cliniciens, par segment d'activité, par domaine. Faire piloter vers le groupe de travail par un capitaine, par un général. Et puis une fois qu'on s'est projeté sur le futur, on peut imaginer qu'on a une évolution scientifique et IT, on fait un autre groupe avec les fournisseurs. Les fournisseurs, c'est la radiologie, c'est l'image, c'est la, la, le laboratoire, c'est la logistique. On fait le même travail, de se projeter dans le futur. Et après, on réunit ensemble. Pour que les deux se croisent, parce que l'habitude, c'est de dire la logistique va suivre, à aucun moment dans un, dans un processus de 10 ans, il y aura une rencontre entre les futurs utilisateurs et les futurs producteurs de prestations de services ou d'informations. Donc la méthode de travail des programmistes elle est totalement hardware. Qu'on sera sur la méthode de conception architecturale, je finirai par là, mais là je suis gentil, hein. c'est la répartition des rôles architecture-ingénierie et peu en phase avec l'exigence intégrative d'un management de projets complexes. Alors je mets un bémol, par exemple, Aya, un bon élève, c'est quand même une structure, on trouve tout. Les architectes, les ingénieurs, les experts, les spécialistes. Mais il y a combien d'Aya, faisant des hôpitaux euh, euh, à l'échelle de l'hexagone Dès qu'on est processus architecte, processus ingénierie, et c'est plutôt une ingénierie généraliste, on rentre déjà dans le mariage, avec au cœur du mariage, quand même la dot la répartition des honoraires, ce qui ne favorise pas non plus l'intégration. Donc, une réticence à intégrer de nouvelles compétences. Je l'ai vécu avec Pascal de Temerman. Le premier chantier qu'on a fait, c'est l'hôpital de Monaco, avec Vasconi. On a gagné d'ailleurs. Mais j'ai tout de suite vu qu'un grand groupe d'ingénierie français ne voulait pas. Ils ont dit, mais nous, l'hôpital numérique, on connaît. Qu'est-ce que vous venez foutre là Oui, ils connaissent les réseaux, les tuyaux, comment sécuriser l'architecture IP, mais le design des organisations numériques, ils ne connaissent pas. Or c'est l'essence même de l'hôpital numérique. Donc il y a un sujet. Faible usage du programme numérique et du programme environnemental comme vecteur décoisonnement des approches architecture ingénierie Et les programmes techniques détaillés, alors ça c'est stupéfiant, vous prenez 10 programmes techniques détaillés, ils sont tous en copier-coller, quelques epsilons ou pas. Et le sujet. C'est qu'on n'a pas fait de progrès sur la compréhension de comment lancer l'appel d'offres. Et on continue à le lancer par l'eau, alors que les enjeux, c'est les enjeux d'ensemble billets. On veut un hôpital écologique, et bien il faut qu'il y ait un directeur de projet côté maîtrise d'oeuvre qui soit le responsable de cette vision transversale et systémique de la dimension écologique de l'hôpital. La même chose pour le numérique. Mais si les allotissements sont faits par l'eau technique, d'entrée de jeu, vous êtes dans une philosophie qui ne correspond pas à celle que je décris sur le design des organisations. Voilà, et pour terminer, eh bien je dirais que... Alors voilà, le guide, ce qu'apporte, euh, je pense, ce bouquin, c'est qu'il faut commencer, dès qu'on est sur un projet, par un séminaire, ou au moins, il faut que la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, les gens qui sont responsables, ceux qui ont gagné le concours, ils sont motivés. Côté maîtrise d'ouvrage, si euh, le directeur va partir en promotion, être en bâtissu, ça pose problème. Mais il faut au moins qu'à un moment, il y ait un échange partagé Élargie à l'ensemble de ceux qui vont travailler sur le sujet, sur la vision stratégique du futur hôpital. Il faut qu'il y ait cette vision partagée, systémique, entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. C'est comme ça qu'on commence un projet. Après intégrer les avantages architecturaux, j'en ai parlé. Un mot quand même sur le Health Evidence Based Design. Les Américains, ils ont un centre sur l'architecture qui soigne, qui a colligé 2000 études sur l'architecture qui soigne. Ils en ont tiré 102 principes d'architecture à mettre dans les programmes techniques détaillés pour que l'architecture soigne. Ce que j'aimerais bien, c'est par exemple qu'à la Fondation Aya, il y a des étudiants qui rapprochent les éléments qui sont dans les programmes techniques détaillés à la française et les rapprochent les 102 principes qui, sont, euh, qui, font, qui permettent d'avoir une certification d'hôpital et en architecture qui soigne. Le premier hôpital qui a eu cette certification, c'est l'hôpital de Vancouver, il y a trois ans. Faire du BIM un outil partagé, Faire appel à des expertises hyper spécialisées et j'en ai parlé, intégré dans les PTT, etc. Bien, je termine. Quelques pistes de réflexion pour la Fondation AIA. alors je les ai pas toutes mises. Hein. J'ai présenté ça à l'inspection générale lundi, à la demande de la ministre. Je leur ai dit, ben voilà, la loi MOP faudrait peut-être revoir, hein, parce que c'est quand même dramatique, d'avoir une phase pré-programme qui va vieillir, s'il n'y a pas les sous, une phase programme. Il n'y a qu'en France qu'il y a des programmistes hospitaliers. Dans toutes les équipes en Europe, le programmiste fait partie de l'équipe de maîtrise Et le problème, c'est que l'équipe de maîtrise d'œuvre devrait participer avec les médecins, avec l'équipe de direction à la conception du programme, en intégrant toutes les dimensions que j'ai décrites. Alors que là, c'est sous prêt pré-programme, programme, concours, APS, APD. Un mauvais programme ne jamais une bonne architecture numérique, ça c'est clair. Montant les partitions des j'en ai parlé. PTD, l'autre consultation, posément des métiers, j'en ai parlé. Il est grand temps d'avoir un référentiel, mais pas un truc, à la ministérielle, sorti par 15 groupes de travail. Celui que je propose dans le bouquin, vous le est très simple, et parlant d'autres qualités digitales. Le dernier point, je pense qu'il faudrait, dans le cadre de la Fondation Aya ou ailleurs, faire des séminaires de, de formation, de fertilisation croisée, d'échange d'idées, c'est un peu l'esprit de la Fondation. Entre les trois dimensions, qui sont l'ingénierie, le management et l'architecture. Au passage, je dis que j'ai eu du mal à trouver un éditeur, et est plus intelligent que le moniteur des travaux publics et du nom, parce qu'il ne comprenait pas qu'on puisse traiter de façon transversale l'architecture, l'ingénierie et le management. C'est totalement transversal si on veut avoir, au résultat, un hôpital à l'état de l'art. Je passe au, au passage, je vais un petit coup de griffe à l'école de la santé, qui est le vrai désert des tartares au niveau de la formation à l'hôpital. Merci de votre attention. <rires> Oui, il a besoin de micro. <rire> il a toujours passé à côté. Mais s'il y a des questions... Vous avez travaillé sur les structures d'accueil des personnes âgées, EHPAD, maisons de retraite, et, et, et éventuellement aussi tout ce qui est problématique du parcours de la personne âgée, du je suis personne âgée et indépendante, vers je deviens de plus en plus dépendante. Et l'évolution des structures et éventuellement l'évolution de l'architecture numérique derrière. En tant que consultant, on a voulu travailler pour Corian, qui est un grand groupe. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu des changements à la direction. et on n'a jamais travaillé. Ils avaient un concept de chambre digitalisée pour personnes dépendantes low cost. Low cost chez Corian. Bon, donc le truc a capoté. Donc du coup, dans la réflexion, Honnêtement, on n'a pas investi sur ce champ-là. Par contre, j'ai investi, alors personnellement, sur le champ de la psychiatrie. Et je pense que la psychiatrie est un champ incroyable d'application de la dimension numérique. Parce qu'ils ont déjà, historiquement, le domicile care, avec des malades qui sont placés, la mobilité des acteurs, et puis toute la partie qui est considérée un peu comme ludique, comme les cellulose games, eh bien, sont des éléments thérapeutiques, maintenant, pour des, pour des schizophrénies, pour des pathologies variées. Donc, il y a tout un investissement de réflexion à voir. Si vous êtes anorexique mentale, par exemple, le médecin, c'est les comportementalistes. Il vous dira, ma chérie, vous faites ce qu'il faut, autrement, vous n'aurez pas de contact avec votre famille. Et la récompense, c'est peut-être la communication avec la famille numérique à telle heure. Donc, vous voyez, il y a toute une réflexion à voir sur le projet d'établissement et sur les personnes âgées. On ne s'est pas trop penché là-dessus, parce que quand on voit l'âge du capitaine dans les EHPAD, 80% de personne totalement désorientée, je pense qu'on n'est plus dans... D'ailleurs, il faut se poser la question de l'adaptation des structures telles qu'elles ont été conçues par rapport à la réalité de la clientèle. Et cette espèce de côté français, on médicalise tout, on met des infirmières partout, alors que finalement, c'est comme un gamin qui est handicapé, il faut déchirer, il faut tenir une balle, il faut faire de la... voilà, du jeu, il faut du travail d'accompagnement, ce qui ne nécessite pas obligatoirement une qualification médicale et soignante, mais plutôt psychologique et d'accompagnement. Donc il y a tout un travail à faire, effectivement, sur les maisons de retraite, dans la relation avec la famille, etc., pour la déculpabiliser, la famille. et toute que la personne âgée prenne vraiment son pied avec un robot qui vient, qui arrive, et qui donne la communication directe avec la famille sur l'écran du robot. Ça existe, on le montre à la télé et ailleurs, il faudrait évaluer. Donc on n'a pas travaillé sur le champ, spécifiquement. Par contre, sur le champ de la coordination sanitaire et sociale, là j'ai beaucoup travaillé, là, je suis porteur d'un projet dans la presqu'île de Ruy, de pôle de santé numérique, pour faire en sorte qu'il y ait une amélioration de la coordination entre médecins de proximité, infirmières et kinésithérapeutiques. Et là, tout sera organisé autour d'un dossier patient partagé, comme à l'hôpital, et sur des tablettes qui sont données aux infirmières, qui vont à domicile, et qui recueillent des informations qui peuvent concerner ma... le, le... le médecine. Alors, il faut dire aussi qu'il a un retard à Si vous prenez le territoire français, il y a quelques expériences très intéressantes de coordination sanitaire et sociale, mais elles sont, elles sont sur une main. Or, on continue, je ne sais pas où vous habitez, peut-être dans la Creuse ou ailleurs pendant vos vacances, mais on continue à avoir un médecin traitant tout seul dans son exercice, puis quand il part en congé annuel, c'est un autre du village d'à côté qui prend la main mais qui a aucune connaissance du dossier patient du patient qui est en face de lui. Donc hospitalisation abusive, mauvaise médication, des drames. Voilà. Donc là, vraiment, notre système est chaotique par les systèmes d'information sans même délocaliser, puisqu'il y a des maisons de santé. On dit on va mettre les médecins, les infirmières dans une même maison de santé. Il n'y a même pas besoin d'un investissement. À partir du moment où on peut garder son cabinet, mais on partage en permanence l'information relative aux malades chroniques. Oui, salut. J'ai <rire> trouvé très intéressant Pour, toi, pour présenter ton système qui va permettre. De laver la tête de nos personnes âgées et de continuer à leur faire une louche au les de deux mois. Bon, C'est une remarque de, de la situation actuelle. Sur les personnes âgées, pour rejoindre la question précédente, il faut quand même savoir aujourd'hui que plus de la moitié, puisque tu parles d'analyse de, oui. de la clientèle, des personnes hospitalisées dans les 120 000 lits de médecine en France n'ont rien à y faire. Oui. La moitié. Oui. Oui. Oui. 18 milliards oui. Oui. Et puis de l'autre, pour, toujours pour plaisanter un peu, c'est intéressant de marquer la culotte les grands partir de la CGT. Mais est-ce que la géolocalisation peut aussi aider le patient si on pouvait marquer la culotte les praticiens C'est plus difficile sur le terrain de golf, une mauvaise zone. Hein. <rire> <rire> Mais je suis pas, mon discours est pas du tout, tout l'apologie euh, du numérique, hein, tu as bien compris. Hein. Et que justement, dans les structures de personnes âgées, etc. Euh, parce que c'est vrai que la technologie peut tout. Vous avez maintenant des lits, j'en ai pas parlé, vous avez des lits totalement digitalisés, euh, qui savent qu'il y a le malade qui est à l'intérieur, quand il part, on sait qu'il l'a quitté, on sait où il est allé avec le système de marquage et la culotte, mais si le malade revient dans son lit, on le pèse, on prend sa tension automatiquement, c'est le lit qui prend, c'est le lit qui prend tout seul. les objets connectés là sont sur le lit, et on va beaucoup plus loin, on va jusqu'à, si vous avez une petite incontinence, tout de suite un signal est rapporté sur... Euh, L'instrument de travail numérisé de l'aide soignante qui va venir pour faire le change. Alors, est-ce qu'elle viendra, est-ce qu'elle viendra pas Voilà ouais, la question. Mais ce sont des Israéliens qui ont conçu ce lit euh, pour la prévention de l'incontinence. Je ne sais pas s'ils en ont vendu beaucoup. En tout cas, techniquement, ça existe. Alors, les programmistes, là, il y en a bien dans la salle, quand même, Avec ce que je vous ai mis sur le crâne, là. Euh, si vous réagissez pas, c'est que vous êtes mort ah, bon. oui, moi je ne suis pas trop graviste moi je suis euh, vraiment intéressée par votre, par votre livre euh, moi j'ai une question qui se rapporte aux différentes missions de nos hôpitaux qui sont le soin la formation la, la recherche et la prévention, d'ailleurs. Euh, J'avais une question, euh, c'est pas une question, mais euh, une remarque. Euh, Aujourd'hui, il se dit que les, les instituts hospitaliers universitaires pourraient en partie euh, supplanter, je ne sais pas, ah, voilà, je suis dit ça parce que j'ai une réunion ce matin, euh, les CHU. Euh, et, et à ce titre, je pense que l'hôpital numérique est, est un point extrêmement important puisque la collection des datas euh, euh, pour euh, des patients, les, cohortes, les patients, les portes de euh, patients, est extrêmement importante pour les traitements et, et, et l'innovation. Euh, voilà, je, je voulais juste vous dire que voilà, j'ai lu avec attention votre, votre livre. Vous êtes endormi à quelle page je ne me suis absolument pas endormie, cher Louis, ah ben, comme vous pouvez l'imaginer. Quelle euh, résistance Je voulais simplement euh, voilà, insister sur les, okay. les aspects euh, Formatis, recherche, recherche et formation. Ouais. Très Donc, important. Euh, voilà, que... Alors sur l'aspect recherche, là il faut une maturité. Vous voyez Pompidou, il est né, en, il est ouvert en 2000. On est en 2016. 16 ans après, il a fallu 16 ans pour atteindre un niveau de maturité informatique qui permette de penser maintenant à du biobanking, c'est-à-dire à avoir des entrepôts de données où on fait croiser de façon anonyme, bien sûr, les données cliniques, les données biologiques, les données de la génétique, pour faire avancer la, la, la, la science, ce qu'on appelle la recherche transactionnelle, traitement de données et de masse. Dit 16 ans pour y arriver. Donc il faut quand même, on ne peut pas imaginer que du jour au lendemain. Par contre, là on peut aller très vite, c'est sur la formation. La formation, alors là, on n'est pas en retard en France. On a des petits bijoux. Allez voir un équerre, mince à équerre. Allez voir au CHU de Brest, au CHU d'Amiens. Ils ont maintenant des centres de certification de compétences et de formation sur robots digitalisés. Et le, le, le, le leitmotiv, là, c'est pas passion first, c'est surtout pas le patient en premier. C'est-à-dire tous les gestes techniques un peu compliqués de l'infirmière, etc., sont simulés avec évaluation derrière le comptoir par des experts d'évaluation, acquisition des données en temps réel sur les conneries qui sont faites, pas faites, etc. Et ça sert pour la formation initiale de tous les personnels paramédicaux et médicaux, internes, chefs de clinique, etc., sur des actes gradués en fonction de leur technicité, de leur dangerosité. Donc ça, c'est magnifique. Et les robots ont tellement fait de progrès qu'ils se plaignent. C'est-à-dire, si vous êtes loupé en faisant la perfusion, euh, le, le, le robot, il se plaint. Ils se plaignent, ils pleurent, mais ça va pas. Donc on est arrivé là, vraiment, là il y a des centres de formation exceptionnels. Là on a franchi l'étape, et quand on voit à côté de ça, la plupart des écoles d'infirmières continuer à avoir le tableau, le machin, le polycopier, etc. Je rêve, je rêve. On est dans le même monde. Et là on peut aller très vite, il n'y a pas eu des coûts d'investissement euh, considérables. Louis, tu as euh, oui. secoué le monde hospitalier euh, en 1974 avec un livre sur l'analyse de gestion oui. qui jetait d'une certaine manière les bases de l'organisation du système le seul à le savoir. <rire> <rire> Je te signale que la moi, fois, j ai j ai été, été traduit, traduit en portugais et acheté <rire> par les bonnes sœurs brésiliennes. Et dans tous les hôpitaux brésiliens, j'ai eu le plaisir de voir mon ouvrage, l'analyse de gestion à l'hôpital. En brésilien, the text. Alors aujourd'hui, tu, tu secoues de nouveau le monde hospitalier j'ai oui, 72 ans. Mais il et avoir... c'est passionnant. Je, je voulais t'interroger sur euh, l'éventuelle compatibilité entre cette organisation numérique oui. et quelque chose qui me paraît très très oui. difficile à remuer, qui est l'organisation médicale, la notion de service, oui, quelque chose qui tient euh, à cœur des médecins parce que euh, le médecin, c'est son service, le service oui. lui appartient, c'est en fonction du nombre de lits, oui. de la technicité, etc. Comment vas-tu cette nouvelle organisation des lits que tu évoquais tout à l'heure, euh, par référence à l'utilisation de la loi de l'arrêton, et, et cette, ces contraintes de l'organisation ah, médicale Tu as raison, c'est que là on voit tout le travail qu'il y a à faire en phase de pré-programme, c'est qu'il faut, c'est donnant-donnant, si les médecins qui sont autour de toi ont la chance de pouvoir être dans un bijou dans 5-6 ans, c'est à ce moment-là qu'il faut passer le deal. Il faut dire, mes chéris, on va aller dans un hôpital numérique à l'état de l'art, voilà ce que ça implique. On mutualise des lits de soins intensifs, les lits d'animation, d'accord, pas d'accord. C'est à ce moment-là qu'il faut contractualiser le changement organisationnel. Si ce n'est pas fait à ce moment-là, c'est fini. Et il faut que ce soit relayé par ceux qui animent les groupes, avec les programmeurs, les architectes. Il faut que les leaders médicaux et médico-techniques et soignants soient complètement partants. Ce type d'aventure, et soit sans arrêt les porteurs de cette dimension du changement organisationnel. Donc il y a toute une méthodologie de conduite de projet qui doit être sans faille, avec des contrats à certains moments. Donc moi je l'ai fait, hein. c'est-à-dire euh, à Pompidou, euh, j'ai pas dit que j'ai fait les choses bien, et à le bouquin que j'ai écrit, vous que les échecs sont encore plus intéressants que les succès, mais au moins avec un corps médical très difficile, deux facultés, quatre hôpitaux, que des chefs de service chenus, que des mandarins j'aurais quand même fait accepter que la durée moyenne de séjour dans l'hôpital européen, dans leur spécialité, serait inférieure de un jour à la meilleure durée de séjour des hôpitaux parisiens. Ils ont accepté. Alors, ils n'ont peut-être pas tous compris ce que c'était, ce que ça impliquait. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il faut passer des deals à ce moment-là. Alors, le service, moi, je n'ai jamais été contre les services, parce qu'on a, on a mené des combats idéologiques sur les pôles, les départements, les services, le service en termes de chef d'une équipe qui forme des jeunes, qui garantit une qualité de soins, c'est incontournable. On est heureux que dans une équipe. On n'est pas heureux dans un hôpital ou dans un pôle. Le pôle, c'est une dimension de gestion, de mutualisation des moyens. Et là, il faut des cadres qui pilotent les flux, des nouveaux métiers. Il faut créer des nouveaux métiers à l'hôpital. Mais ce n'est pas antinomique avec le fait que le chef de service reste le patron de son équipe médicale et fait élever le niveau de ses prestations et de la formation de ses élèves. Je crois que c'est très important de garder le concept d'une équipe. Moi quand je jouais au rugby, je jouais pour mon équipe, je ne jouais pas pour le stade carmontois. Quand je ne connaissais pas le président, et pour mon équipe. Oui, oui. oui. Euh, D'abord, encore une fois, merci <rire> pour mon apport. Michel, c'est le grand architecte, c'est mon meilleur élève. Je ne suis pas sûr qu'il ait tout compris, mais... Il l'a compris. qu'il Je ne sais j'ai eu le temps de bien pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure. Je ne suis pas endormi du tout. Et je le conseille vivement... à toute la gentil. Pour ceux qui n'ont pas encore le de ce plaisir de le lire. Euh, c'est passionnant. Et je pense que tous les architectes, c'est un livre de cheveux absolument à mettre sur... Euh, voilà, au bord, euh, de, je dirais, de nos, de nos espaces, parfois de repos. Mais ce que je voudrais quand même te... C'est un témoignage, oui. tellement l'architecte, par rapport à tout ce parcours qu'on a fait récemment ensemble. Oui. Euh, je me posais la question, avant qu'on démarre, ce sujet passionnant, oui. de la violence, pour voilà, pour avoir pour euh, Quels étaient, effectivement, les éléments qui auraient pu euh, faire que, très rapidement, le, la conception, on va dire, à partir d'un PTN extrêmement classique, oui. rédigé en copier-coller malgré oui. toute la, la sympathie que j'ai pour le programmeur, je crois, mais en tout cas, c'est pas tellement ça Je pense qu'il y a eu sur ce programme des ambitions, euh, des ambitions partagées, mais en tout cas, effectivement, une écriture qui n'a pas suivi, oui. parce que les priorités n'ont pas été données, oui. parce que effectivement, et je reprendrai, à mon sens, pour un architecte Ouais. Les deux thèmes que tu euh, martèles avec euh, justesse, c'est le design des organisations et effectivement, euh, les organisations, le processus des organisations. Ça, ça nous concerne les architectes. Ah, oui. On est en plein dans le cœur de métier. Ah, oui. On ne fait que ça, en ah, oui. dans l'architecture oui. du fait. On ne fait que ça. ça. Ouais. Et c'est vrai que là, je crois que j'ai découvert, depuis euh, quelques années je pratique le ministre de dans les années 2000, on a eu euh, la voilà, nouvelle gouvernance, on a eu les pôles d'activité qui ont considérablement changé nos pratiques et nos façons de voir l'espace hospitalier. C'est évident que ça a été un apport considérable. En tout cas pour moi. Je m'y suis passionné. Ça a abouti, effectivement, à voilà, casser quelque part certains espaces qui étaient figés pour aller jusqu'à des polyglubs, jusqu'à des organisations ouvertes. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Ah oui. Les prises en charge été en fait, différentes. Ce qui évolue là considérablement maintenant avec le numérique, c'est encore autre chose. Effectivement, c'est euh, quelque part c'est plus indécis, c'est beaucoup plus difficile à cerner, mais c'est euh, lié à la dimension humaine grâce au numérique que l'on peut retrouver parce que tout qu'on fait, et tu l'as très bien dit au début de ton exposé, c'est cette dimension-là qui est souvent masquée par le mot numérique qui fait peur le data hospital, ce n'est pas quelque chose d'humain, bien au contraire. Et ça, je crois que c'est ce que j'ai découvert avec toi, c'est ce qui a plus, je crois, dans, dans ce que nous avons proposé, et qui continue, et crois-moi, et je crois qu'on va pouvoir voilà, ensemble parler avec bonheur, c'est en train de marquer vraiment beaucoup de points dans cet établissement qui détourne une nouvelle approche de la prise en charge et de leur métier. Euh, au niveau logistique, c'est incroyable, effectivement, on a réussi à à vous dire, comme tu le sais, oui. les 30 derniers mètres. Voilà, je ne vais pas m'étendre, enfin c'est quand même très beau. C'est aussi, euh, quelque part, la façon spatialement de considérer, si vous voulez, un ensemble, un ensemble d'organisations utilisées alors qu'il y avait un rejet, quelque part. Oui. Enfin, tout ça pour dire que voilà, c'est une, une révolution, et je crois que quelqu'un l'a dit. Tu as révolutionné avec ton premier bouquin, ton deuxième, qui est très très important, il est fondamental. Et donc, voilà, je voudrais. Pour, les fois, pour tous les architectes qui sont ici, je crois qu'on est tous d'accord. Alors merci, très très chaleureusement. Merci Michel, ça pas droit au cœur. J'aime bien les architectes, comme les chirurgiens. Quand ils étaient étudiants, ils aimaient faire la fête, c'était plutôt sympa. Ça. Les étudiants en droit, le finance, c'était pas pareil. Mais sur les aspects que tu dis, je vais juste rebondir, c'est qu'on a la chance d'être sur un projet où il y a un directeur charismatique qui a une vision. Le sujet, c'est que si il ne maintient pas en permanence cette vision. Et il y a d'autres choses à faire. C'est là où on voit l'importance, éventuellement, sur des gros projets, d'avoir un véritable directeur de projet. Moi, j'étais patron de Pompidou, je rendais compte que le directeur général de la paix, je n'allais pas me faire emmerder par la direction du siège, etc. autrement, ça aurait été impossible. Le problème de la vision, c'est que, compte tenu du phasage dans le temps, pré-programme, là, c'est stratégique, c'est la vision. Après programme, après programme technique, on voit que les étés noirs de la pensée stratégique, c'est le juridique et le technique. Et après, l'architecte, il arrive, il ne va pas faire un truc il est obligé de se tenir contractuellement à un programme. Mais, donc tu vois, si tu ne veux pas perdre le concours, ben, on sait que d'ailleurs, parmi les critères de choix des architectes, des premiers critères, c'est le, le respect du programme. Si le programme est mauvais, c'est quand même un problème. Alors la réflexion aussi qu'il faut avoir, dont je n'ai pas parlé, mais qui est essentielle, c'est que dans cette phase de pré-programme, si, par exemple, l'équipe de direction fait le choix d'une gestion technique centralisée, intégrée avec une gestion de maintenance par ordinateur, intégrée avec les plans modélisés qui vont être produits par le chantier, par les équipes d'ingénierie, etc. C'est bien, on est dans la modernité de l'outil technologique. Mais ce n'est pas suffisant. C'est qu'à partir du moment où on fait ce choix-là, il faut le décliner en termes d'organisation en termes de métier. Et là, je vois des projets, mais consternants, où on va aussi loin dans la technique intégrative de milliers de paramètres qui arrivent sur les écrans sans avoir réfléchi à est-ce que c'est toujours sérieux d'avoir un étage pour les services informatiques, un étage pour le service biomédical, un étage pour les services techniques avec son atelier de menuiserie. La réponse, c'est non. L'outil technologique pousse à concevoir une organisation avec SOS dépannage, où là il y a des gens actifs devant leurs écrans, avec quelques paramètres dans leur décisionnel, qui, avec une équipe d'intervention, vont interagir sur tout ce qui est en danger, l'hôpital. Et à côté de ça, une autre équipe qui fait de la maintenance de réseaux programmés en utilisant les outils digitalisés, etc., mais qui est dans une logique de prestataire de services au niveau des services de l'hôpital. Donc ça modifie considérablement l'organisation. Partant, ça modifie complètement l'ordre de lancement des locaux. C'est pour ça que le pré-programme est un, un point essentiel. Là, je, vois des, des, je vois des blocs opératoires, 60 blocs opératoires, il n'y a aucune analyse de flux. Je vois des salles d'attente en veux-tu, en voilà, mais si on peut prendre son rendez-vous, confirmer, etc., pourquoi des grandes salles d'attente Il faut plutôt distribuer des tablettes pour qu'ils disent comment vivent leur maladie, pour que ça le dossier du praticien, plutôt que d'avoir euh, Paris Match et fin d'aujourd'hui euh, à lire pendant trois quarts d'heure. Donc il y a toute cette réflexion à voir. Il faut aller vers la modernité. C'est pour ça que j'ai pondu ce bouquin. Je, non, mais je, je suis parfois consterné. Je vois sur des projets là qui vont sortir euh, des services de, de diabétologie avec des cuisines. mais oui, on va construire une cuisine dans un hôpital, comme si l'éducation de la santé, les bonnes recettes, le chat entre tous les malades diabétiques, c'est ce <rire> pas plus porteur que physiquement une cuisine. Donc, on est dans cette, cette difficulté qui est bien une difficulté française. C'est-à-dire on a du mal, quand même, à remettre en cause Les explorations fonctionnelles. Vous avez des étages entiers d'exploration fonctionnelle. Mais les explorations fonctionnelles, pourquoi Vous voyez que la plupart seront maintenant substituées avec des objets connectables à domicile et des enregistrements qui porteront sur le mois et pas simplement sur une période donnée. À quoi ça sert de mettre un malade dans un plumard pour voir comment il dort et s'il fait des apnées de sommeil S'il reste donc dans son plumard, des outils adaptés et une plateforme qui va interpréter ses rêves et son sommeil et eh bien non, on continue à faire oui, mais, ça, plateformes. Là, mais ça, ce ne sont pas les hôpitaux qui le font. C'est le monde industriel qui le fait, qui le fera. Euh, aujourd'hui, oui. déjà, on a des applications sur son iPhone, on peut très bien de, oui. faire l'étude de son sommeil. Moi, moi, ce que je crois euh, profondément, c'est qu'on a tout essayé depuis 30 ans. Tu oui. te souviens quand même, hein, oui, oui, oui. comment on a cassé ce qui était fait il y a 30 ans. On oui. n'en parle pas, même si ceux qui aujourd'hui euh, sont encore aux affaires te disent qu'il faut recommencer ce qu'on a fait il y a 30 ans. Oui, oui, oui. On est d'accord acheter on dit qu'il faire un, coin, un ensemble. Bon. Donc, donc, moi, je crois je pas du tout, maintenant tout on, a, on a tout essayé. Tout ce qui marchait pas. Qu Aujourd'hui, il y a des choses qui vont marcher. Et des choses qui vont marcher viendront du monde industriel. Par ouais. exemple, sur le sommeil, sur la diabète, ouais, sur, ouais, sur la psychiatrie, ouais. etc. Et dès lors que le marché devient international, quand on voit par exemple des, des boîtes comme Amazon, comment ils arrivent à assembler des tout petits produits en quelques jours, c'est certainement pas le monde.. Euh, le droit, je... hospitalière qui le fera C'est pour ça qu'il faut une structure de veille technologique permanente. Oui. À l'échelle de notre pays, ça, est... ça a été signé au ministère. Et on n'est pas, quand on voit temps tout, tout l'argent qui est mis dans le DPM, c est c est on fait mettre de l'argent dans une structure de veille technologique. Sur toutes les solutions IT. C'est le poids de la musique qui le fera. C'est le poids de la plus vous voyez la réflexion, c'est que ça va très loin. Moi j'ai été hospitalisé il n'y a pas longtemps. J'ai vu que finalement, rien n'avait bougé depuis 50 ans. C'est-à-dire que l'aide soignante, elle vient toujours 15 fois pour prendre votre température, vous n'en avez rien à foutre. Elle vous dérange 15 fois au moment où vous n'avez pas besoin de déranger. L'infirmière vient uniquement pour ses gestes techniques. C'est pareil. Maintenant, tout est mesuré au lit, tension, etc. Donc, on est resté sur une partition des tâches fondées sur des pratiques ancestrales. Donc, quand est-ce qu'il y aura un groupe de travail pour dire quel est l'impact des technologies sur les pratiques professionnelles Quels sont les métiers substituables Comment organiser un processus en nostalgologie Puisqu'il n'y a pas d'offtalmo, organisons une marche en avant avec des orthoptistes et avec des équipements partagés. Tout ça renvoie au design des organisations et des pratiques professionnelles. Voilà. Enfin, je ne vais pas vous prendre la tête trop longtemps euh... Oui. <rire> vrai, c est, c est, c est, cette démarche tout à fait passionnante qui tente à, à inscrire l'hôpital dans la modernité, sous euh, toutes ses formes, est aussi euh, le signe quand même d'un développement très important et du cite dans un nombre d'hôpitaux, de euh, des pays occidentaux, oui. ou même de la. Non, c est, c est, ouais, Mais ce qui me préoccuperait, c'est de savoir comment on peut transposer cette démarche euh, dans des environnements économiques, sociaux, ouais. ethniques, etc., ouais. totalement différents, ouais. qui peuvent aujourd'hui faire l'économie de toutes les erreurs que nous avons commises, ouais. et comment <coughs> exporter, ou alors adapter, euh, cette méthodologie et ce modèle dans, dans, dans ces pays-là, qui ont une ouverture très grande sur oui. un certain nombre de technologies et qui ont des besoins tout à fait importants. Je pense en particulier à l'Afrique oui. euh, sur laquelle on a des images totalement désuètes et, et, et étonnamment désuètes et qui euh, pratiquent déjà oui. ou euh, sont ouverts à des technologies extrêmement, mais qui ne maîtrisent sans doute pas euh, toutes les composantes d'une démarche de, de, de cette modernité-là. Et, et c'est cette transposition-là qui me paraît, enfin, de, de mon point de vue, un, un lieu d'expérimentation de, tout à fait intéressant. Ouais, je suis, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faut éviter le modèle américain où il transpose le John Hopkins dans un pays. Voilà. Et tout ce qui est le John Hopkins à Baltimore, vous peut retrouver dans un pays exotique. Ça, c'est tout faux. Nous, en France, on a un avantage différentiel. Qu on peut peut-être, justement... Avoir des structures d'ensemble architectes, ingénieurs, grands groupes de bâtiments, où on essaye de pousser les organisations, mais en les acculturant avec la réalité du pays. C'est l'enjeu là. Mais dans la plupart de ces pays que, que tu connais mieux que moi, mais que je connais aussi, c'est qu'en fait, euh, on n'en parle pas. Il y a des sujets tabous. C'est la corruption. Mmh. Moi, je suis plus connu au Maroc qu'en Bretagne. J'ai fait des chantiers au Maroc. et Tout de suite, j'ai découvert la corruption. C'est-à-dire qu'en fait, L'architecte il est la plus belle BMW, je ne savais pas qu'on avait aussi grosse parce que c'est le droit qui lui a donné le marché. ils s'en fout que l'hôpital soit numérique, pas numérique, il faut qu'il soit neuf, moderne et pas en blanc. Et puis, vous grattez et vous voyez qu'à tous les étages, c'est la corruption. Alors déjà, l'ambiance générale est difficile. Quand vous proposez des schémas de gouvernance, de e-gouvernance, c'est vrai que la plupart de ces pays sont parfois très très bien équipés en réseau Wi-Fi, en monde RTN, etc. Donc ce n'est pas un sujet. Et ce serait des modèles formidables pour la télémédecine. Et vous voyez que ça. Non. Là aussi, chaque patron de vilaya en Algérie veut son truc, il ne veut pas qu'il soit partagé. C'est comme les hôpitaux. Il faudrait faire des GHT territoriaux dans tous ces pays une Résistance politique, résistance de pouvoir, corruption. Pas facile d'y arriver avec ces groupes à Togaz et uniquement la technologie. Bien, mais écoutez, merci de votre attention. Merci Louis, donc euh, nous nous retrouverons le mardi 13 décembre, dans deux mois, pour un nouveau rendez-vous de la Fondation qui sera sur euh, l'art et la santé. Donc euh, c'est Christian Père qui aura la conférence en compagnie d'un groupe de musiciens. Vous avez peut-être vu le 21 juin à la table ronde que nous avons organisée à l'exposition, un groupe de musiciens, arts, chant et ils vont en tout, tous les trois, Parler de l'art et de la santé. Voilà. Donc, euh, à, ben, dans deux mois, à mardi 13 décembre, on vous attend avec impatience et puis on vous, on vous convie au buffet, comme tous les tradition. Et on va vous mettre à disposition les ouvrages de Louis Colonna, euh, le livre Vélevé pour ce qu'on souhaite, et de, la synthèse des tables rondes qui ont eu lieu en général.